Je m'élève, je m'élève, mm. je m'élève quand je s'mo... Ok. Je m'élève quand je que le chanvre, m'énerve quand on smoke des gens. Si tu peux pas concevoir tout ce qui est propre aux autres, ouais. je n'essaie pas de faire l'intelligent. Dans mes chromosomes, Rajay Radita, ouais. en mode Centaure Sagittaire. Même ma quatre pattes, on garde la tête haute. Faut que les chefs, les capitaines, j'ai la faim qui frappe, j'fais d'une pierre de goût Ma panne sur la table, je j'fais d'une pierre de mousse. La folie l'engueulade comme marque d'amour Je suis de la canaille comme marque d'amour N'annonce rien si c'est pas suivi des faits Je fais mes preuves par la réalité des faits Au-dessus de mon berceau, sûr que c'était pas des faits Dans ma tête ça circule comme Amérique au défait Souvent seul est ce que la mauvaise compagnie On n'est pas toujours plus fera de K1 Attention aux oh, frérot avec qui tu t'allies C'est peut-être vrai qu'on est tous les descendants de K1 Les traites c'est l'inverse d'OCD Plus c'est collant moins c'est simple à cramer Plus c'est collant moins tu les sens trouver. Je supporte pas les jaloux, je préfère rien posséder voilà tu la thune obsédée de pouvoir rien céder Tout le monde veut y accéder alors qu'il n'y a qu'à céder D'après Jay-Z, dur de solidariser Sans d'abord s'enrichir phrase d'escroc Paradoxalement, faut que l'esprit soit décolonisé Pour qu'il étende son empire sur les des égos. Ils veulent notre peau depuis pas Nous N'ont jamais supporté qu'on s'invite dans la tête. Qu'on croque dans le gâteau, bien qu'on leur fournisse us Soirée, sucre et lait, en plus on leur cuit le lot. C'est comme l'huile et l'eau, entre nous et eux. Y'aura jamais d'homogénéité. Bourgeois et prolo, tant qu'il y aura les deux. On fera du social, mais aucune société. On est un peu plus haut, on est on c'est on